Allumer la bougie le 10 décembre pour moi, c'est à la fois un geste de commémoration et d'hommage à toutes les personnes qui se sont battues pour obtenir les droits humains qui sont les miens aujourd'hui. Et un signe de confiance en l'avenir de l'humanité et tout ce qu'il peut encore faire pour vaincre l'injustice et cultiver une solidarité internationale. est l'occasion pour tout le monde de contribuer par un geste simple et utile à soutenir les défenseurs des droits humains dans le monde. Acheter ou offrir la bougie d'amnistie pour les fêtes de fin d'année. Le 10 décembre, c'est la journée des droits humains.